Bon, Chapi, j'ai réservé le camion des services techniques pour aller chercher un I love nice que j'ai préparé. J'espère qu'on va pouvoir le porter avec le camion. Et après, je le monte en vaisseau jusqu'à la place Masséna. Ouais, bon, je monte. Hein. Allez, en avant. Bon, Est-ce que tu es dedans Tu es là, Chapi. Bon, c'est bon. Bon, allez, t'as. C'est par l'aéroport. Tiens, je traverse l'aéroport. Hein. Voilà. On arrive au I Love. Je vais poser le petit I Love Nice. Je sors hein, chapi. Voilà. Voilà, on va essayer de mettre celui-là dans le camion. Attends, j'ouvre déjà le truc. Je vais Voilà, bon je le porte hein. Je pense que je vais le coucher parce que comme il est en Ouais, je le couche, voilà, je vais le coucher, tiens il y a quelqu'un, Attends, il y a quelqu'un qui va prendre l'avion là bas, hello, hello how are you, Prends avion, il y a deux personnes qui prennent l'avion, oui, j'ai bien fait de le laisser en libre service, Voilà. Euh, bon, nous, on va s'occuper de notre truc, en attendant. Je ferme. Ah, ça y il part l'avion. Regarde. Ah, ils ont pris l'hélicoptère. Hello, how are you Thank you for your visit. Good games. Ah, ça y est, il s'envole. Il s'envole, regarde. Bon, allez, on les laisse s'amuser. Nous, on va porter notre Isle of Nice. J arrive voilà tourner là on va aller chercher le petit vaisseau, voilà on va se garer là on va le petit vaisseau. voilà bon allez on va prendre le petit vaisseau et on va aller s'ouvrir voilà on va essayer de le lever bon voilà je l'ai accroché bien en dessous j'espère qu'il va tenir et on va monter Allez, on va essayer d'accéder. Parce que le vaisseau est assez haut quand même. Voilà, ça y est, on est déjà reposé sur la place placée là. Voilà, on va le poser. Je le pose ici, allez. Ah, il y a quelqu'un. C'est Francesca qui est arrivée. Francesca, salut. Salut. salut. Bonsoir. Je suis là pour préparer le carnaval virtuel. Je le pose ici en attendant, puis après je verrai. Je vais peut-être l'agrandir un peu parce que je trouve qu'il est un peu petit. Et même à Nice, il est assez grand. Les gens sont photographiés devant et il y a un hashtag. Voilà. On va le mettre là. On mettra un petit éclairage dessus. Là, oui, Et euh, on ferait des soirées quand, Patrick, ici Ce ben Il faut le faire avant le carnaval. Euh, qui est le Alors, qui est le... Attends, j'ai l'affiche, là. Attends, je vais te dire. Roi de l'énergie du 11 au 25 février. Donc, il faut que ça soit avant, au avant moins en hein. tout début février, fin janvier, Disons. Ouais, il va oui. falloir commencer les soirées. Alors, on aura aussi la participation de euh, la section théâtre de l'Université de Nice, avec la dame, tu sais, qui était venue faire la visite pour oui. le colloque à Séville, voilà, avec qui on avait dansé oui, je à la voilà. Je prends le vaisseau chez... Ah, ben bah, Chapi, elle vient aussi. Ça, c'est quand même la directrice de l'Office du tourisme. On va voir la touriste qui est là-bas, ça fait un moment qu'elle est là-bas. Bon bah, plus Allez, tard, Francesca. Oui, salut, salut. En, Tu me diras pour les dates, donc pour le carnaval. Oui, oui. Et puis voilà. Oui. Bon, bah allez en avant, nous on va voir les touristes. C'est parti, à plus tard. En route. Salut. Est-ce qu'elle est toujours là Attends, je regarde sur la carte. Alors je regarde sur la carte. Oui, elle est là-bas. Alors on va voir. Allez, je ne sais pas si elle est au sol. Euh, J'ai l'impression qu'elle est encore à l'aéroport.